bonjour bonjour cette vidéo rapide hein? je vais vous donner quelques signes que vous serez riche Donc, euh, ceci a été inspiré par euh, que j'ai quelques personnes autour de moi actuellement que je suis en train de conseiller et cette personne là on a l'air de penser qu'elle connaissent déjà donc Mes directs sont très inspirés des messages que je reçois. Et certains d'entre vous, vous avez besoin de ce message pour pouvoir euh, savoir que vous êtes sur le bon chemin. Sinon, vous allez continuer. Euh, J'ai l'impression, je vois certaines personnes d'entre vous, vous êtes dans votre environnement... L'environnement n'a pas changé, mais vous êtes en train de changer. Et les gens autour de vous sont en train de vous faire croire que c'est vous qui êtes fou. Donc je vais vous donner quelques signes qui vont vous montrer que vous serez riche et que c'est même pour très bientôt. Parce que qu il y a, cela quelques mois, je suis tombé sur... Euh, un jeune homme et quand j'ai écouté ses paroles il est en ligne bien sûr quand j'ai écouté ses paroles ça m'a permis de checker ma propre euh, lignée ou bien mon propre parcours pour voir qu'en fait j'étais déjà j'y étais déjà presque bonjour bonjour donc Premier signe hein, qui va te montrer que tu seras bientôt riche. Vous avez. Euh, C'est comme si vous êtes quitté de votre. Euh, vous êtes plus dans le spirituel que dans le physique. C'est-à-dire, avant, quand tu restais, tu regardais autour de toi. Tu voyais le chaos. Ta mère, tes oncles, tes tantes. Tu étais découragé. Maintenant, quand tu restes, tu les regardes. Tu es convaincu que ton cas sera différent. Mais il y a quelque chose en toi qui te fait croire que... Dans d'autres famille, peut-être. Et là, mes tantes, elles n'ont rien fait. Et là, mes cousins. Et là, même mes propres frères. Ils ne sont nulle part. Mais, tu as cette sensation en toi. Et parfois, tu te, tu te, tu te surprends en train de dire même aux gens de ta famille. Ou à qui ils veulent entendre, bien sûr. Que non, au moins, elle va devenir riche. Peut-être tu es dans un village même, ou bien si tu es à Bafoussam ou bien, même à Yaoundé personne d'entre vous n'est jamais partir en Europe mais toi tu es convaincu que tu vas faire tes papiers, tu vas partir en Europe donc tu, as, tu commences à avoir une assurance tu commences à avoir une assurance sur ton futur peut-être que tu es vigile quelque part ou est tu arrives quand les employés se plaignent, oh, le patron se dérange. tu ne rentres plus dans le truc là, tu te sens déjà riche, tu ne parles plus comme les pauvres, tu ne te plains plus, tu as commencé à comprendre tes erreurs, parce que là, tu dois d'abord redevenir riche à l'intérieur avant d'attirer à l'extérieur tes gens et ton agent. C'est vrai que ça rime bien. Avant d mm -hmm, tes gens et ton agent. Par exemple, hier, j'ai rencontré une dame Bon pendant les consultations à Yaoundé. Elle avait une si bonne énergie. Je crois que c'est l'une des personnes qui voulait me voir à euh, Bofoussam. Et j'avais refusé. Elle est venue à Yaoundé me voir. Donc elle arrive Elle me dit Je suis tellement sûr que mes choses vont marcher maintenant Elle, vit, sait, elle est séparée de son mari pour l'instant Et le mariage l'a beaucoup affaibli Mais elle dit que ça fait, trois, ça fait six mois qu'elle écoute ce que je dis Ou 3 mois je sais pas donc elle a commencé à faire, faire, faire. Et quand je la vois, je lui dis que tu sais quoi? Là où tu es là, si tu vas n'importe quoi, n'importe qui va acheter. Parce que ton énergie est tellement... Donc, dans ta tête, tu n'es plus, plus là où tu es là. Tu es là loin devant. Et c'est cette assurance qui va te pousser à aller faire des produits va te pousser à penser à vendre des produits un peu plus chers que ce que tu faisais d'abord. Avant, tu de vendais des produits à 1000 francs. Il te faut vendre 100 produits pour avoir le bénéfice de 50 000. Maintenant, quand ta vision intérieure change, tu vas chercher les produits maintenant que tu vends qu'à 25, 25 000. Tu vends quatre produits, tu as déjà combien 100 mille francs. Donc, un premier signe est que tu seras riche. Dans ton intérieur, tu ne te vois plus là où tu es là-haut. Tu es dans l'ombre. On devient quelqu'un qui attire l'argent. C'est pour ça que Beta a donné même les... Il t'a ouvert le shopping, il t'a fait ceci, tu n'as pas avancé depuis. Parce que tu es pauvre dans ton esprit. Deuxième signe que tu seras riche. Tu as commencé à écrire... Rêves, ta vision sur le papier. La Bible dit que write down the vision, make it plain that he who reads may run. Écris la vision, fais que ce soit clair. Celui qui va lire va courir. Donc là où tu as été de là, tu as écrit ce que tu désires quelque part, tu as écrit ce que tu seras. Quand il voit les gens comme ça, j'ai un petit là qui. Il montre qu'il connaît, il maîtrise. Tu vois, j'ai un petit qui est arrogant là, non? Tu le prends, tu veux un peu le guider, que fais comme ça là. Il dit, ah, je connais. Fais comme ça, ah, je connais. Il dit, ok, tu connais là, D'accord, connais. Connais, connaissons. Il lui dit, écris ce que tu veux faire pour les prochains six mois de ta vie. Ah, c'est dans ma tête. D'accord. Fais comme ça là, non, moi je D'accord. La prospérité a des principes. Ce n'est pas moi qui les ai créés. Il n'y a rien inventé. Donc ne croyez pas que vous allez venir pour vous sera spécial. Non, ma part. Non, non, non, non. Je juste un normal human being, man. Je suis une personne normale. J'ai chance à voir comment les autres personnes ont fait. Avant, quand j'écoutais ça, ça m'énervait beaucoup parce que je me disais que a vu tout ce qu'ils ont fait non mais j'avais vu mais je ne faisais pas tout tu peux voir tu connais mais tu ne fais pas et si tu ne fais pas tu n'avances pas point on dit fact. donc un deuxième signe que tu seras riche et c'est pour ça que je vous dis toujours que chaque fois que vous payez votre dîme c'est l'opportunité de revenir sur ce que tu demandes il y a des trucs comme la dîme, il y a l'offrande à l'eau, quand tu fais un sacrifice animal ou quand tu lances ta poule. C'est l'opportunité pour toi pour redéfinir ce que tu veux. Donc, on va aller faire vos dîmes là, donc, tu as écrit, toi, tu as écrit ta vie, le, ce que tu désires sur ton papier. Non, c'est dans ma tête, ne dis, pas avec ton argent, pas avec ton argent, pas avec ton argent. Donc, quand tu viens pour le lavage chez moi, donne le papier et dit Assois-toi là-bas. Écris ce que tu veux. Vous allez voir que c'est l'exercice le plus difficile de votre vie. Tu vas croire que tu savais ce que tu voulais. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Il dit Tu dois écrire de façon la plus spécifique possible. Je veux la somme de 5 500 000 d'ici décembre 2022 ouvrir mon restaurant euh, au Carrefour Petit Pays à j'ai J'invente. Après, tu, je veux que le restaurant ait, ait les chaises vertes avec un gros, un gros écran placement ou un projecteur dehors avec ceci, ceci, cela. Ma chérie, ton restaurant arrive. Vous ne connaissez pas comment on prend les choses dans l'invisible on apporte dans le visible. Parce que quand on vous apprend les choses, ça paraît. Ah, regarde par la petite fille qui vient essayer ces choses-là. Regardez hey, là, là. Ok. Tardé, je vais aller chercher le, les la wigs que je vais porter. Je vais faire le make-up. Ah, je vais faire le make-up. Je vais what is it? »« Yeah, I'm going to tell you how you can be rich. Alright Ok. First step, you need to write down. No. Je vais parler comme je parle là. Si tu veux comprendre, tu comprends, tu peux tu comprendre, tu, tu laisses. Bon. Il dit le deuxième signe qui va te dire au monde que tu seras riche. Le troisième signe qui montre que tu seras bientôt riche. J'hésite entre deux. Béni, béni, tu fais quoi sur mes vidéos? Tu commences à te discipliner. Je vais beaucoup appuyer sur ce point. La discipline personnelle est plus importante. Depuis là, tu essaies de, de, tu, tu essaies de, de changer ton mari. Et, mon mari n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Oublie-le. Forget about the man. Regarde comment ton ventre t a été de pousser depuis. Tu ne vois pas. Tu n'es pas enceinte. Hein. Tu prends du poids, n'importe comment. Tu commencé à dire qu'il faut que je mange bien. Hmm? Tu as commencé à réguler ta nourriture. Tu as commencé à... Je suis en Côte d'Ivoire la semaine prochaine, donc... Prenez déjà vos rendez-vous, ceux qui voudront être consultés. Ça va, Bidjan. Laisse ton mari... Laisse les oncles de ton mari, laisse tes soeurs, laisse tout le monde. Tout à part, tu, tu commences... Donc voilà, 6 heures, non, tu es à debout. Et la discipline commence d'abord par ton heure de réveil. D'abord. D'abord, ceux qui viennent avec les faux commentaires là, je vais vous bloquer, moi je vous dis, je bloque moi les gens sur ma, ma page si là, vous suivez, parce que mes vidéos ce n'est pas pour tout le monde, donc si tu fais tu vois ça fait tes faux commentaires, tu vois un commentaire, il ne répond pas, deux je ne réponds pas, ferme ta bouche, moi je vous dis, ça ne va pas, il te bloque, parce que vous voulez toujours m'entraîner dans vos faux trucs là. Je ne rentrerai pas dans vos fausses conversations. Voilà. Si je tombe sur ma vidéo, ça ne te parle pas. Quitte-tu pas ailleurs Peut-être que tu as trouvé ton bonheur ailleurs le matin. Donc, tu as commencé à te réveiller tôt. Alors qu'avant, tu tombais du lit à 7h. Maintenant, te voilà chaque jour, 4h30. Te voilà à la douche, tu fais ton bain. Tu parles, tu dis ce que tu désires. Tu visualises. Tu mets, tu parles, tu es clair, tu es sûr. Il y a le numéro sur cette vidéo pour les gens d'Abidjan. Vous le contactez, vous dites que vous voulez prendre rendez-vous. Et... Tu as commencé à planifier des petites choses et tu fais Donc je te lève tu, avant de dormir je dis OK demain je vais me lever tôt 4h30 je finis mon lavage je vais écouter quelque chose pendant 30 minutes de motivation après je vais euh, designer euh, le bon restaurant là après je vais fabriquer un peu mes produits que je vais aller vendre en journée Donc tu vas commencer à te discipliner Et ce n'est pas quelqu'un qui te donc, tu as commencé seul. Voilà un signe que tu seras riche. Tu n'aimes pas quelqu'un dans tes choses. Bonjour, Megan. Tu n'aimes pas quelqu'un dans tes choses. On te trouve la nuit, 22h. Tu as de fabriquer tes produits. Tu as d'abord appris comment fabriquer les produits de beauté. Tout voilà, Tu as fabriqué bien, même. Tu as fait des emballages. Après, tu prépares comment faire ta prospection. Donc, ça, c'est chose qu'avant, tu ne pouvais pas faire. Tu as développé une discipline en toi-même là que. Quand tu regardes ça, tu sais, hey, je n'étais pas comme ça avant. Hein. C'est en train de s'incruster dans ton subconscient. Les riches sont des personnes. Vous savez, quand j'étais arrivé au Cameroun, je regardais, je me disais, ah. Les, les, les pères qui ont l'argent au Cameroun, là, ils ne sont pas disciplinés. Mon père, particulièrement, c'est un homme qui a eu son succès seul. Self-made. C'est quand ma père a commencé qu'il a compris que j'ai. À que ma Mon père a eu son succès seul. Quand mon père avait 25 ans. Je me rappelle quand je suis né à 25 ans, moi, j'avais déjà 5 ans. c'est quelqu'un qui est extrêmement discipliné aujourd'hui je crois qu'il a 30 il a 55 ans, ans. 7 heures il est à la table pour manger il s'est réveillé vers 6 heures comme ça 8h30 il est au bureau il lui donne un rendez-vous papa un jour je, je dis à papa que je vais préparer pour venir lui donner il me dit ok ma chérie ok je me dis, viens à 16h30. <rire> je croyais que comme mon père vit au pays, c'est comme il est un, pays, un, un, un père du, du pays. <rire> J'ai fini de préparer à 16h15. À 16h30, je suis en train d'acheter les papayes pour mettre sur la nourriture, pour déposer à côté de la nourriture et partir avec. Je l'appelle à 16h35. Papa, tu es encore au bureau, je suis en train d'arriver. Il dit, mais viens plus, tu es en retard. Ça m'a choqué jusqu'aujourd'hui. Ça fait trois ans. Jusqu'aujourd'hui, je me rappelle du jour-là. Papa, je vais te faire la nourriture. Il te dit que viens dimanche à 14h. Écris-lui un peu à 14h02. Tu dis que je suis un coup tenté de venir. Moi, ouais, je ne viens plus. Et c'est des trucs que je, je... Parfois, je suis tellement exigeante sur certaines choses. Et... Récemment, je parlais avec lui, je me suis rendu compte que ça, c'est un truc que papa a incrusté dans lui. Et sans le savoir, au fil des années, ça m'a pénalisé beaucoup avec lui. Papa, c'est quelqu'un que depuis que je suis jeune, il te dit, il te demande. Je rappelle quand j'arrêtais l'école, <rire> j'étais têtu dans ma vie, quand il voulais arrêter l'école. Papa me dit, tu as choisi d'arrêter l'école et de suivre l'homme Il dit, oui, papa, je suis amoureuse. Il dit, tu es su ma fille. Comme les blagues, j'avais 21 ans. Il dit, ok ma fille, c'est ta décision, hein. Sache que comme tu refuses, tu refuses, que as mis à l'école, tu as arrêté, non. Il dit, oui. Si je ne t'aiderai plus, je ne sortirai plus mon argent pour toi. Tu as compris? Oui, papa. Six mois plus tard, j'ai un problème. J'appelle mon père. Papa, euh, j'ai tel problème. Euh, euh, il dit, ma fille, et quand je te rappelles qu'il y a quelques mois, tu m'as dit que tu as choisi, Je dis oui. Il dit, je ne ferai que je respecte ta décision. Croyez-moi, j'ai appris la discipline personnelle, on dit, the hard way. Aujourd'hui, plus de dix ans plus tard, je remercie cet homme. Ce qui fait que, même avec mes enfants, je te dis toujours que tu es responsable de tes décisions. Mes enfants savent que si tu veux manger, non, si tu veux l'arrêt de baigner, viens dans mon entreprise de travail. Si tu te lèves, tu penses que le week-end, si tu ne vas pas venir travailler, ne te dérange pas. Lundi, tu vas frapper pour aller à l'école. Ne blague pas. Euh, maman, tu es parti travailler samedi. Non, euh, euh, tu es parti dimanche. Euh, D'accord. Tu sais ce que ça veut dire, non? Ok, bye. m'amène sur le prochain point pour savoir que tu seras riche tu commences à comprendre que tes décisions impactent ta vie donc si tu as échoué dans le passé c'était ta faute ça devait me mettre le premier point donc, quand tu racontes ton histoire quelqu'un tu n'accuses plus personne ah oui, j'avais décidé de suivre le père de mes enfants. Là, il m'a exploité pendant 15 ans. Oui, oui, oui. Moi-même, j'ai décidé de rester dans le, cou le couple. Je restais, oui. Je restais, me tapais, il me, m'empêchait de travailler. Non, c'est moi-même qui choisissais. Uh -huh. Et puis un beau jour, j'ai décidé encore de sortir de là pour changer ma vie. Oui. J'étais confortable dans ça. Il avait encore la maison, il m'avait donné une voiture. Et même quand étais malheureuse et sans direction, je restais. En racontant ton histoire ou bien quand tu restes même dans ta journée, tu vois toi-même là où tes erreurs t'ont amené dans le trou. Personne n'est dans ton, ton, ton, ton échec. Oui. Quand je portais mes 2 millions pour donner au dragueur, là, je savais, non. Oui. Mm -hmm. Il m'avait montré trois signes, trois, quatre signes là, qui n'est pas bon gars. j'ai porté moi-même mes deux millions de la réunion que j'ai bouffé là. Hein? Je suis parti lui donner. Uh -huh. C'était moi. Et non, dit, oh, mon gars est venu me ruiner. Si ce n'était pas lui, c'est comment je suis allongé dans ma vie. Il n'a rien fait. C'est toi. C'est toi-même. Elle dit que c'est toi-même. Pardon, vous ne venez pas avec vos rêves que vous venez me raconter là. Et <coughs> c'est pas moi ce que vous voulez. parmi vous, vous êtes confortable. Tu veux le confort et tu veux réussir. Tu veux le confort et tu veux l'indépendance. La liberté se paye à un prix. Et beaucoup ne sont pas prêts à payer ce prix. Comment on dit? Tu vas te checker toi-même. Tu vas regarder ta vie. Chaque fois que j'ai un peu d'argent, c'est comme si je rencontre un homme, il me fait laisser l'argent là. Je pose tout mon argent, je lui donne. En croyant au grand amour. Et après, ça me met encore dans le trou. Tu dois détecter tes erreurs. Une fois que tu as détecté tes erreurs, ça va te permettre de les ajuster. Un bon leader qui ne reconnaît jamais ses erreurs, est pas un bon leader. Tu dois voir pointer tes erreurs. J'ai fait 8 ans sans papier dans ce pays à cause... C'était ma faute, oui. Oui, oui, c'était ma faute. Je suis arrivé, j'ai cru que je pouvais manipuler les gars-là pour avoir leur papier. avec 3 hommes, ils m'ont perdu 4 ans de ma vie, 6 ans de ma vie. J'ai voulu les manipuler, ça n'a pas marché. Et quand tu analyse, voilà encore un cinquième homme qui a été devenu. Si tu ne pas tomber dans le même trou avec une autre personne, ce que toi-même là tu veux échouer, prenez les responsabilités de votre vie. Prenez sur vous la charge de vos échecs. Acceptez. C'est c'est que les femmes aiment bien ça. Et les femmes qui se souvent dans la consultation. Oh, j'étais personne qui m'a fait ça. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Et Tu écoutes souvent mes vidéos Oui De tout ce que je dis dans mes vidéos Tu mets quoi en pratique Je voulais d'abord te voir J'attendais d'abord de te voir Je dis femme Tu ne me forceras pas à dire ce que tu veux C'est des femmes Je suis très cru dans vos choses là Je suis très cru. Et un des signes, je peux dire ça, c'est le bonus. Qui te montre que tu seras riche. Il y en a beaucoup. Je ne veux même pas seulement me limiter à 4. Comme tu te lèves ce matin. Pour toi, tu attends. C'est comme si à 9h, tu vas voir dans ton compte bancaire l'argent. C'est comme si à 10h, quelqu'un va venir te faire une commande de 1000 articles. Attente, tu as une attente. Tu es comme un enfant qui est tout excité parce qu'il attend qu'on de lui donner son gâteau d'anniversaire. Tu sais que d'un moment à l'autre, c'est là. Donc, ta foi a grandi. Tu es devenu quelqu'un qui attend. You're expecting. You know, you're just eager to receive your money. Un autre signe aussi, tu commences à investir sur de grands projets. Plus grand que ceux que tu investissais, ceux sur lesquels tu investissais avant. Supposons avant, tu partais sur les petits projets. Genre, ça te prend peut-être 100 000 francs le mois. Bénéfice, 30 000 le mois. Maintenant, tu as encore 100 000 francs dans ta, dans ta caisse. Mais tu commences déjà à viser les projets de 3 millions. 5 millions. Maintenant, c'est ça que tu prends les renseignements. Donc, ta vision, ta demande a augmenté. Et en prenant les renseignements, tu ne sais même pas comment tu vas faire pour avoir l'argent pour payer les 3 millions d'années. Mais il y a quelque chose en toi qui te montre que tu vas avoir ça. C'est comme ça que tu sais que tu seras bientôt riche. Quand ta vision commence à s'élargir. Tu vois plus. Tu ne vois pas seulement l'endroit où tu es. n'ayez pas honte. N'ayez pas peur d'être seul pour un moment. N'ayez pas peur de penser seul. N'ayez pas peur de vous d'être le seul chez vous à vous discipliner. C'est quand tu veux changer de niveau spirituel et financier et physique. Tu changes d'abord... Parce qu'il y a des endroits où les riches se rencontrent dans ta ville. Tu n'as jamais été invité là-bas parce que ton, ton énergie ne matche pas encore. Il y a certaines réunions que quand mon énergie a commencé à monter, elle a commencé à dire, il y a la réunion de 1 million là-bas, il y a la réunion de 3 millions là-bas. Tu arrives à la réunion là-bas, tu vois la nourriture qu'il y a sur la table. L'argent qu'on donne pas à réunion pour la nourriture, c'est 1 million. Le jour où j'ai appris le, le montant qu'ils ont mis sur la nourriture, j'ai dit que quoi la boisson est, hein, on te sert le champagne que tu veux. <coughs> le pire, c'est que je ne pas même pas. Il y a un Je J'ai parti une fois en huit mois. Mais la nourriture que j'ai vue le jour, là, es sauce. Je tu vois, chacun a porter le champagne devant lui. Les qualités de vin. J'ai regardé comme ça. Après, quand il y a eu le budget, le budget final, là, ça, après, il faut un résumé de la réunion. J'ai dit, ma samia, un million de francs, c'est ça. Ok. Vivant. Vivant, vivant. Donc, tu vas voir que quand tu vas commencer à changer, ton énergie va commencer à changer. Tu vas commencer à monter. Et tu vas rencontrer les gens qui sont dans ce niveau. Et je rappelle que le riche, ce n'est pas celui qui dépense son argent n'importe comment. Le riche ne fait rien pour rien. Le riche ne fait rien pour rien. Le pauvre aime venir aider les gens pour rien. Ce n'est pas la folie. Hein, je vais t'aider, après tu me donnes ce que tu veux. Il n'aime pas travailler avec le genre de personne. Il dit, tout quand monde demande ton service, qui que ce soit, donne-moi tes frais. Soit tu donnes, je discute. Mais on doit s'accorder ce que tu dis que c'est bon. Tu dis oui. À la fin, je sais que je t'ai donné l'argent que tu m'as Voilà. Tu vas voir que tu vas commencer à, ton temps, tu vas commencer à le valoriser. Ne vous en faites pas, mettez-moi les likes, les dislikes, détestez ma vidéo, ça me plaît. Vous avez suivi. Quand tout le monde aime ça ne me plaît pas. Je ne suis pas là pour tout le monde. Vous avez suivi. Quand tout le monde aime ça vous n'avez pas bien. Oh, j'aime ce que tu fais. Tu vas aimer, ça va me donner l'argent. J'apprécie ta façon de faire. Ça me donne l'argent. Je déteste ce que tu fais. Tu es une sorcière. Ça me donne l'argent. Vous avez compris? Parce que je suis tout appelé à tout le monde. Le riche valorise son temps. Là, il est 6h non. Un jour, j'ai remarqué ceci à Douala. <coughs> beaucoup de ces personnes si souvent il me remet au balcon. Parce que je, suis, je vis à côté de la route. Je me au balcon, je regarde un peu en haut. À 6h, 6h30. Je vois beaucoup de grosses voitures passer. Très tôt le matin, tu as très peu de taxis, très peu de motos qui roulent voir les voitures qui sortaient passées et je me rends compte que ces personnes qui ont l'argent ce sont ces personnes là que très tôt oh, excusez-moi la personne va te dire que je suis en route pour aller à l'aéroport Yes. J'ai un nid d'oiseaux sur ma fenêtre là-bas. Et les oiseaux là, vous me poursuivez toujours. Je vais aller les voir après. Oh, remarquez que ces personnes se disciplinent extrêmement. Si c'est que je dois être à Yaoundé à 10 heures, il est dans sa voiture. Il a pris l'autoroute. Il n'a pas peur de dormir tard. Il n'a pas peur de se réveiller tôt. Il n'a pas peur de sortir quand il y a personne en route. Il est dehors. Vous avez beaucoup à apprendre des gens qui sont riches au Cameroun. Et les gens qui sont riches au Cameroun, ils ont Ils ont compris le système de plusieurs sources de revenus. Tu vas le voir, il va te dire que l'autre aussi me donne l'argent du carburant, 50 000 par jour. L'autre aussi me donne l'argent pour construire l'immeuble là, euh, 500 000 par jour. L'autre business là, ça donne l'argent de baigner des enfants, 20 000 par jour. L'autre si, ça donne ça. Quelle est la mentalité qu'on nous a donnée en Europe une seule source de revenus. Quand tu as une source de revenu, même si tu touches 5000 euros par, par mois, ça vient d'un seul endroit. Et que tu n'as pas pris pour aller à déposer encore ailleurs où ça va produire. Pour aller semer dans quelque chose. Ou investir ou acheter des parts d'une entreprise. Ça ne va pas. Tu vas voir au pays, hein, même la petite femme qui vend ses to tomates dehors là. Elle a la tomate, les condiments verts. Elle a le tapioca, elle a je ne sais pas trop quoi. Tu viens, si ce n'est pas la tomate que tu veux, c'est le tapioca que tu achètes. C'est le chignon que tu achètes. C'est le bonbon que tu achètes. Après, elle a même déposé un peu euh, le macabre au sol là-bas. Après, tu vois la déposer comme ça là. Elle a, déposé, elle a le, la petite couture qu'elle a ouvert, ouvert à côté. <rire> Elle coule les habits des réunions du quartier. Ce qui fait que la mère là a toujours un peu d'argent pour aider un de ses fils ou de ses petits-fils. Il parle, il dit, maman, grand-mère, j'ai besoin d'argent pour ceci. Elle prend un peu d'argent et se les donne. Parce que le système des Africains, c'est quoi? Quand tu parles la mentalité de l'Africain, chaque jour, l'argent entrer dans ma caisse. Chaque jour, Money must come in my hands. Le système. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont en Afrique avec le système européen. Il va chercher son petit business là. On, on, on l'emploie là-bas comme secrétaire. Chaque mois, j'ai 60, 60, 60 000, 60 000, 70 000. 30 jours avant d'avoir l'argent. C'est beaucoup. Donc commencez à régler dans votre tête. Changez ça là. cliquez. Cliquez, cliquez, cliquez. Pour changer ça. Là. Voilà. Bon, j'ai terminé. bonne bah, journée. Les informations que je vous donne. J'enseigne toujours par saison. Et je ne sais pas pourquoi cette saison-ci. Je me demande pourquoi enseigner sur les, les, les, les, les, la sagesse financière. Beaucoup d'entre vous, vous avez déposé votre argent quelque part à un seul endroit. Tu as mis tous tes yeux dans un panier. Bonne journée.